La Région de Lyon a dévoilé son programme de législature, un document de 8 pages qui trace les grandes lignes sur lesquelles elle souhaite travailler jusqu'en 2026. Le président Frédéric Mani et le vice-président Pierre-Alain Schmitt ont passé en revue devant les élus des communes les 31 mesures qui abordent toutes les thématiques publiques sur lesquelles est active la Région de Lyon. Notre programme est intitulé « Vive sa région » car il résume notre objectif d'améliorer la vie de tout un chacun grâce à des mesures articulées, cohérentes et pratiques. Nous avons trois projets phares. En premier lieu, nous souhaitons que l'offre de transport public soit au plus proche de la demande. Deuxièmement, nous voulons faire aboutir la réflexion sur le massif de la Dôle, qui doit être pensé comme une destination de loisirs quatre saisons, préservant la nature. Enfin, nous œuvrons pour la création d'une zone d'activité regroupant les entreprises de la filière bois.